Cabale judiciaire et sécuritaire en préparation contre l'ex-patron de la JSK, Shérif Melal. Des rassemblements contre le régime algérien à New York. L'ancien président par intérim Abdelkader Ben Salah est décédé. Cabal judiciaire et sécuritaire en préparation contre l'ex-patron de la JSK, Shérif Melal. Le président déchu de la J.S. Kabylie, Shérif Melal est dans le collimateur des services de sécurité, qui prépare à son encontre toute une enquête, afin de l'incriminer dans un scandale de blanchiment d'argent et de chèques sans provision, a pu apprendre à Algérie par au cours de ses investigations. Shérif Melal, président tonitruant de la J.S. Kabylie, qui s'est fait remarquer par son engagement, infaillible envers la cause berbère, avant d'être éjecté brutalement de la direction du club au début de ce mois de septembre, dérange de nombreux cercles politiques bien introduits au sein du régime algérien. Ces cercles ont exercé de fortes pressions pour qu'une vaste enquête soit diligentée par les services de sécurité, afin de permettre à la justice algérienne de convoquer Shérif Melal, et de le poursuivre pour de graves chefs d'inculpation. Ces cercles sont essentiellement composés, a pu constater Algérie par, d'anciens officiers issus du DRS des années 90, originaires de plusieurs localités en Kabylie. Ces officiers retraités ont gagné un énorme pouvoir d'influence au sein du Sérail algérien depuis la fin de l'année 2020, et travaillent d'arrache-pied, pour asseoir leur domination politique sur l'ensemble de la Kabylie, Région considérée comme ultra-sensible par le régime algérien, parce qu'elle demeure le cœur battant du mouvement contestataire et populaire algérien. Et pour concrétiser cette domination, ce nouveau clan veut à tout prix domestiquer la JSK, pour l'instrumentaliser dans sa propagande anti-Irak et leurs attaques hostiles, contre toute mouvance qui prône le changement démocratique en Algérie. L'exécution de ce plan a nécessité la neutralisation de shérif Melal dont le charisme et la personnalité rebelle étaient considérés comme des freins majeurs à ces nouvelles velléités hégémoniques orchestrées en Kabylie. Depuis son arrivée à la tête de la JS Kabylie en 2018, Shérif Melal est devenu un personnage très influent en Kabylie. Il a gagné l'adhésion de nombreux fans du club le plus titré de l'histoire du football en Algérie avec 27 titres officiels, 13 tournois et trophées, 40 au total. Il a aussi séduit la rue avec ses décisions en faveur de la promotion de la langue tamazirte et de la culture, berbère. Pour rappel, la JSK a évolué, le 20 juin dernier au Cameroun, contre Coton Sport avec une tenue en hommage à tamazirte. Les joueurs de la JSK ont disputé cette demi-finale allée de la Coupe de la CAF avec des noms floqués anti-finag, caractère amazir, et l'emblème amazig sur le dos de leur maillot. C'était une première pour une équipe maghrébine dans une compétition officielle, et cet exploit est essentiellement l'œuvre de Shérif Melal qui veut assumer et développer l'ancrage identitaire de la JSK en Kabylie. D'autre part, Shérif Melal ne cache pas à son entourage qu'il nourrit de grandes ambitions politiques. Anciennement businessman ayant réussi une belle ascension sociale en Allemagne, Shérif Melal tente depuis 2014 d'investir en Algérie pour contribuer à de nombreux projets de développement. Ses ambitions ont, décidément, fait paniquer ses adversaires qui se sont rapprochés de ce nouveau clan, lequel veut conquérir la Kabylie pour monnayer cette carte auprès des décideurs du pouvoir algérien. Concernant le dossier sécuritaire en préparation contre Shérif Melal, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que des accusations, de blanchiment d'argent et de détournement des fonds de la JSK pour des fins personnelles sont en gestation au niveau d'une brigade spécialisée de la Sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Shérif Melal est sous enquête à propos d'un chèque qui aurait été remis à un particulier pour rembourser une dette contractée par l'ancien président de la JSK afin d'apporter de nouveaux financements au club. Or, il est reproché à Shérif Melal d'avoir détourné les fonds de la JSK pour rembourser ce prêt personnel. Par ailleurs, des enquêteurs de la DGSN ont été chargés également d'éplucher tous les comptes personnels et anciennes entreprises de Shérif Melal, afin de débusquer le moindre faux pas qui peut lui valoir une inculpation auprès de la justice algérienne. Les services de sécurité S'intéresse aussi à ses anciennes affaires d'exportation depuis l'Allemagne de voitures de luxe vers l'Algérie. Shérif Melal est soupçonné d'avoir usé de subterfuges financiers illicites, comme des factures surgonflées pour livrer des voitures de prestige à des clients algériens. C'est dire enfin que des jours difficiles attendent l'ex-patron de la JSK qui avait nourri de grands rêves pour ses projets d'installation en Des rassemblements contre le régime algérien à New York en marge de la 76e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Des collectifs de la diaspora algérienne en Amérique du Nord ont pu obtenir les autorisations nécessaires pour permettre l'organisation à New York d'une série de manifestations contre le régime algérien et sa politique de répression massive des droits de l'homme et des militants ou activistes du Irak. Selon les initiateurs de ces actions de protestation, ces rassemblements seront organisés, à partir de jeudi 23 septembre jusqu'au samedi 25 septembre prochain en marge de la 76e session de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Ces rassemblements se dérouleront ainsi à New York devant le siège de l'Organisation des Nations Unies de 13h jusqu'à 16h, indiquent ainsi les organisateurs de ces sit-in qui visent à dénoncer la complicité persistante des Gouvernement des États membres avec l'oligarchie militaire illégitime en Algérie, explique ainsi ces collectifs de la diaspora algérienne en Amérique du Nord engagés en faveur de la cause du Irak et de la défense des détenus politiques injustement incarcérés par le régime algérien, en raison de leurs opinions hostiles à ces pratiques arbitraires. Les organisateurs de ces manifestations à New York accusent également le pouvoir algérien de violer quotidiennement les droits du peuple algérien. Ces collectifs citoyens ont voulu ainsi profiter de l'organisation de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale, pour braquer les projecteurs des médias internationaux et attirer l'attention des décideurs du monde entier sur la question algérienne caractérisée par une répression brutale des libertés publiques ou civiles de la population algérienne. Soulignons enfin que l'Assemblée générale se réunit chaque année en session ordinaire de septembre à décembre, à New York, et à d'autres périodes. Selon les besoins, elle examine des questions spécifiques dans le cadre de points principaux ou secondaires de l'ordre du jour, qui conduisent à l'adoption de résolutions. Elle prend également des décisions clés pour l'organisation, notamment en ce qui concerne, la nomination du Secrétaire Général, sur la recommandation du Conseil de Sécurité, l'élection des membres non permanents du Conseil de Sécurité, et l'approbation du budget de l'Organisation des Nations Unies. L'ancien président par intérim Abdelkader Ben Salah est décédé à l'hôpital militaire d'Aïn Nahadja. Encore un cacique du régime algérien qui tire sa révérence. L'ancien président par intérim de l'état algérien Abdelkader Ben Salah est décédé ce mercredi matin à l'hôpital militaire d'Aïn Nahadja, Alger, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes. Abdelkader Ben Salah souffrait d'un cancer très dangereux qui le rongeait depuis 2019. Il se soignait, d'ailleurs, régulièrement, dans un établissement spécialisé à Paris. Cette fois-ci, après avoir longtemps résisté à son cancer en phase finale, l'ancien président par intérim de l'État succombe à ses douleurs ce mercredi 22 septembre. Il était âgé de 80 ans et laisse derrière lui un long parcours au service du régime algérien. Abdelkader ben Salah est... D'ailleurs, considéré comme l'un des dirigeants, les plus emblématiques du régime algérien au cours de ces trente dernières années. Et pour cause, avant de succéder malencontreusement à un Abdelaziz Bouteflika déchu du 9 avril 2019 au 19 décembre 2019, Ben Salah faisait partie des fondateurs du Rassemblement National Démocratique, RND, parti allié au Front de Libération Nationale, FLN. Il avait présidé le Conseil National de Transition et, L'Assemblée Populaire Nationale entre 1994 et 2002, puis le Conseil de la Nation à partir de 2002 jusqu'à 2019, année à laquelle il devient chef de l'État par intérim succédant au Président Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission par des manifestations du Irak. Celles-ci se poursuivent et demandent le départ de Ben Salah. Avec la poursuite de la crise politique, il est maintenu au pouvoir. Après sa période d'intérim de trois mois malgré la contestation et son état de santé. À l'issue de son intérim présidentiel, il démissionne de la tête du Conseil de la Nation puis de son mandat de sénateur. Le décès de Ben Salah survient à moins d'une semaine de celui de l'ancien Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Quel étrange concours de circonstances